Bonjour à tous, il est 7h du matin et vous êtes déjà en train d'assouvir votre passion, c'est l'Expresso Alors pour euh, la dernière fois promis, euh, parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je tenais à euh, vous passer un grand merci pour votre soutien dans l'épreuve, vous avez été très très nombreux à m'envoyer des petits mots ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aidé à surmonter les difficultés. Franchement, vous êtes une communauté en or. Et je vous embrasse. Allez, du coup, on commence avec les sorties de GW, <rire> Games Workshop, et surtout Warhammer Underworld, euh, wood je sais pas comment ça se prononce, pour 80 euh, euros. Ben voilà, Underworld hein, qui poursuit sa petite vie, hein, quand même, septième saison hein, déjà. C'est vrai que le jeu a le vent en poupe, hein, il retrouve un nouveau souffle, on le voit beaucoup euh, sur les tables de jeu et dans les bars. Donc c'est peut-être le moment euh, pour vous euh, de vous lancer, n'hésitez pas. Côté jeu de plateau, on aura Trax, hein, qui est un jeu d'enquête audio dans lequel vous faites partie de la SBAS, la Siren Bay Audio Squad. C'est une unité qui a été fraîchement affectée à l'écoute et à la vidéosurveillance de la ville de Siren Bay. Euh, vous devrez résoudre différentes affaires en utilisant bah, notamment euh, un plan de la ville, les caméras de sécurité et surtout les écoutes audio à votre disposition. Alors, vous écoutez les bandes son de chaque affaire, vous analysez ce que vous entendez pour suivre le trajet de votre cible sur le plan. Vous pouvez alors résoudre l'affaire en la localisant au mieux et en précisant l'endroit où elle est. Le jeu compte 15 enquêtes d'environ 25 minutes pour moins de 32 euros. Sinon, avec Familiar Style, Tales, les joueurs incarnent des familiers d'un sorcier chargé de sauver et d'élever hein, une princesse exilée vous allez pouvoir explorer un monde immense à travers les pages d'un livre d'histoire rempli de chemins ramifiés et de personnages mémorables. Un système de jeu de cartes innovant qui est basé sur une mécanique de deck building qui permet aux joueurs de de faire évoluer leur familier en créant et en personnalisant euh, leur deck de compétences. Une fois de plus, on va mélanger les genres, un petit peu JDR, euh, Bon, on est basé sur un livre, un mode assez familial, et puis le tout est soutenu par une application navigateur. C'est beau, c'est intriguant, alors pourquoi pas, c'est les vacances. Il sera aux alentours de 76 euros pour 1 à 4 joueurs, et puis à partir de 8 ans. Et enfin, euh, « Le Seigneur des Anneaux »,« La Communauté de l'Anneau », qui contient six scénarios couvrant les événements relatés dans le livre de « La Communauté de l'Anneau », la première partie hein, de la célèbre trilogie « Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien. Euh, alors, cette extension euh, de euh, la saga inclut également de nouveaux héros comme Frodon, Sam, euh, Merry, Pipin, euh, et puis bien d'autres, et des cartes joueurs qui vous permettront d'améliorer euh, vos decks euh, pour n'importe quel scénario ou campagne que vous avez déjà. Ça nécessite euh, la boîte de base du Seigneur des Anneaux, et on sera quand même hein, au prix de 63 euh, euros. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan et que vous recherchez ces cartes qui n'ont pas été rééditées, allez-y. Et puis, ben, côté cartes, n'oubliez pas les nouvelles sorties Pokémon. Hein, puisque vous voyez, elles sont passées à la maison, notamment avec cette très belle Viridium. On s'est fait plaisir en ouvrant des decks hier, c'était sympa. Et on termine cet expresso avec les Sentinelles de MCP. Vous Voyez, elles sont là, Marvel Crisis Protocol, donc il y a deux sets, un set avec une très grande euh, sentinelle et un set avec deux plus petites. Euh, voilà, la grande, <rire> elle fait quand même cette taille là. Alors c'est sorti la semaine dernière, mais nous au magasin on les a on les a reçus là euh, cette semaine, donc euh, c'est dispo, n'hésitez pas. Je ne m'étends pas plus que ça sur le sujet, tout simplement parce que en fait une vidéo est en cours de préparation. Deux vidéos, en fait, une on vous présentera euh, les boîtes euh, et euh, les extensions. Et puis ensuite, une seconde où on effectuera un petit let's play. Voilà, le conseil euh, BD euh, de cet expresso, ce sera euh, Spider-Man, euh, euh, l'histoire euh, d'une vie. Franchement, euh, ça c'est très sympa. Imaginez que euh, Spider-Man ne vieillisse pas. Ben Oui, c'est ce qui nous arrive, mais là, ben c'est l'inverse. Il va enfin vieillir, il va enfin mûrir, il va lui arriver plein de choses. Vous allez le suivre sur presque 40 ans, je crois. Euh, et donc, euh, voilà, on, on le voit évoluer, on voit avoir des enfants, on voit, le mari on voit se marier. On le voit vieillir, avoir de l'arthrite et tout ça, avoir des difficultés à porter le costume. C'est bien, c'est intéressant, c'est une nouvelle proposition, on est sur une édition collector ici. Et on sera au coût, aux alentours de 26 euros et je vous conseille vivement. Voilà, c'est très très sympa, c'est très frais et au moins c'est une proposition originale euh, de Spider-Man. Parce qu'il y en a marre de voir un ado attardé euh, constamment euh, dans euh, les films de la série. Voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour être mis au courant de la sortie des vidéos sur les Sentinelles. Allez, à très bientôt. Ciao.